Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Prophétique Influence. C'est une joie pour moi aujourd'hui de partager une vidéo très particulière, une direction prophétique que le Seigneur m'a donnée pour les deux à trois prochaines années, concernant un aspect bien spécifique de l'Église corps de Christ, c'est sa dimension prophétique et l'expression du prophétisme. J'invite donc tous ceux qui euh, gravite dans la sphère prophétique et tous ceux qui ont un ministère prophétique à vraiment ouvrir l'oreille et à retenir ce que l'Esprit du Seigneur veut partager. Comme il est dit dans l'Apocalypse que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit à l'Église. J'aimerais vous inviter à prendre un texte d'Ésaïe 29. Verset 10, « Car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement. Il a fermé vos yeux, les prophètes, et il a voilé vos têtes, les voyants. » Le premier point, une première clé qui va aider, je le sais, le plus grand nombre dans le prophétique, c'est de bien comprendre que les paroles prophétiques de l'Écriture, qui ont été donnés dans, un, dans une époque et dans un contexte particulier grâce à l'Esprit du Seigneur, parce que la parole est esprit et vie, cette parole de Dieu est vivante. Elle a donc la capacité de nous rejoindre dans notre présent. Cette parole prononcée dans le passé a la capacité par le Saint-Esprit de nous rejoindre dans notre présent pour nous projeter dans le futur. Et le premier point à comprendre, c'est que lorsque je parle de projection dans le futur, je ne parle pas de dévoilement de l'avenir, je parle de dévoilement de la pensée de Dieu, du plan de Dieu, parce que tous les futurs possibles se trouvent dans son cœur. Et c'est là une nuance que nous devons bien comprendre, et là je m'adresse euh, pas d'abord au ministère prophétique, mais d'abord au peuple de Dieu, face à un ministère prophétique. La clé, c'est de ne pas chercher à savoir ton futur. Ce qui compte véritablement, c'est de chercher le cœur de Dieu, la pensée de Dieu pour ta propre vie ici et maintenant. Parce que ton futur, qui que tu sois, se trouve en Dieu. Il va être manifesté par la puissance du Saint-Esprit en Jésus-Christ, parce que notre vie est cachée en Christ. Ça veut dire que ton futur est caché en Christ. Ça veut dire que si tu cherches la révélation de ton futur, tu vas tomber dans une impasse. Mais si tu cherches Christ, tu vas trouver la révélation de ton futur. Et ça, c'est un point d'achoppement duquel l'Église doit sortir. Enfant de Dieu, tu dois sortir de la course à la parole prophétique, comme si le ministère prophétique était un distributeur de paroles, de révélations, pour te permettre de mieux appréhender tes lendemains. Le ministère prophétique, son essence, c'est de témoigner de Jésus-Christ. Ça veut dire que le but du ministère prophétique, ce n'est pas de te révéler ce que tu ne sais pas, c'est de te conduire à une connexion, une intimité, une relation véritable de cœur à cœur avec le Seigneur Jésus-Christ, conduit par le Saint-Esprit. Ainsi, nous passons, conduits par le Saint-Esprit, jusqu'à la révélation du Seigneur Jésus-Christ, en qui nous nous tenons, nous nous trouvons, en qui nous avons la vie, le mouvement et l'être, pour être mis face à face en Christ avec le Père. Et là, c'est là que notre avenir, nos futurs possibles prennent le vrai relief et que notre vie prend son vrai sens. J'aimerais donc qu'on puisse comprendre ce texte d'Ésaïe 29 au verset 10 et qu'on puisse l'appliquer à nous aujourd'hui. Et je veux prophétiser sur la dimension prophétique de l'Église-corps de Christ un changement dans l'expression de son prophétisme dans ces deux à trois prochaines années et qu'à partir du 1er janvier 2023, en réalité, ce changement a déjà commencé. Nous allons passer d'un prophétisme de connaissance à un prophétisme de révélation du cœur du Père. Les prophètes qui vont parler ne vont pas se placer sur la route comme un puits, une source de connaissance mais comme un témoin du chemin qui mène au cœur du Père. Ce qui va changer, c'est de où, de quelle position, de quelle place nous allons prophétiser. Parce qu'il y a une différence entre prophétiser dans la connaissance et la puissance du don et prophétiser à partir de la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu irradie tout notre être, nous plonge, nous immerge, nous baptise dans le cœur du Père. Et c'est ce qui va transformer notre vie, mais c'est ce qui va transformer le monde. La puissance ne transformera le monde que de manière passagère, mais la présence de Dieu transformera le monde de manière éternelle. Ainsi, dans cette période de réveil, dans cette période de grande apostasie également, mais de grande gloire. Dans ce dernier grand réveil qui s'annonce et cette grande moisson qui s'annonce, les prophètes de l'Éternel doivent devenir, redevenir, réformer leur voix et devenir des prophètes de la présence de Dieu, des prophètes du cœur du Père, en qui se trouvent les futurs, tous les futurs possibles, mais qui remettent à sa juste place la parole de connaissance dans le prophétique. Ces dix dernières années, nous avons vu une montée du prophétisme de parole de connaissance. Et hélas, et en même temps, gloire à Dieu, parce que cela a permis de remettre sur le devant de la scène le ministère prophétique et la dimension prophétique qui va appeler l'apostolique dans les temps de la fin, comme ça a été le cas dans le temps de l'Église primitive mais à chaque euh, bon côté se trouve un piège. Et je voudrais vraiment tirer une sonnette d'alarme et qu'on puisse tous vraiment être attentifs, que ce soit euh, parmi le peuple de Dieu que parmi les ministères, et spécifiquement les ministères prophétiques. Lorsqu'on est habitué à manifester le prophétique avec tout ce qui est impressionnant dedans, notamment la dimension des prophètes voyants qui, contrairement aux prophètes nabi, parce qu'il y a deux mots dans ce texte d'Ésaïe, deux mots hébreux, les prophètes qui voient sont des prophètes nabi, des prophètes traditionnels, ceux qui parlent de ce qu'ils voient, qu'ils décrivent simplement ce qu'ils voient ce que Dieu leur montre, et il y a les voyants, les prophètes voyants, qui eux, pour que Dieu les aveugle, sont obligés de couvrir toute la tête. Pourquoi Parce que si le prophète Nabi fonctionne avec ses yeux et parle de sa bouche, le prophète voyant, lui, perçoit, reçoit et communique à travers le regard, à travers l'ouïe, à travers la bouche et à travers les sensations dont le toucher, c'est donc, dans un même ministère prophétique, une catégorie différente, parce que notre Dieu est créatif, il y a différents, il y a différents ministères et différentes expressions, différents degrés, différents niveaux dans chacun des ministères, et c'est le cas dans le prophétisme, et c'est le cas dans le ministère prophétique, ça veut donc dire, que le prophète voyant n'a pas seulement la possibilité de dire ce qu'il voit, il a une capacité de pénétration spirituelle supérieure parce qu'il va pouvoir parler à l'intérieur des situations qu'il voit dans le but de les réformer et d'y manifester la volonté parfaite de Dieu. Voilà pourquoi nous pouvons recevoir des révélations très précises souvent en lien avec le combat spirituel, sur une malédiction générationnelle, sur X ou X générations, rentrer de telle manière, afin que Dieu puisse l'effacer, afin que par la parole prophétique, cette chose soit mise en lumière, et à cause des réalités du monde spirituel et de la puissance du sang de l'agneau, ces malédictions soient effacées. Là où c'est un écueil, ce n'est pas tellement pour les prophètes ou les prophétesses, ce n'est pas tellement pour les ministères prophétiques, c'est plutôt pour le peuple de Dieu, et c'est là où les ministères sont piégés. Soyez attentifs, écoutez-moi bien, suivez-moi bien. Si le peuple de Dieu vient parce qu'il est impressionné à cause de la parole de connaissance, il ne vient plus pour Christ, il vient pour la prophétie. Il ne vient plus pour la personne du Seigneur Jésus-Christ, il vient pour la personne du prophète. Et là, on est dans une impasse, à deux niveaux. Le peuple de Dieu va s'égarer, et en s'égarant, si le prophète, la prophétesse, le ministère, va dans leur sens, il s'égare avec. Et nous savons que le faux prophétisme, avant de devenir faux, est d'abord déviant. Il est vrai et il dévie jusqu'à devenir un faux prophétisme. C'est ce qu'on voit parmi les prophètes de Baal et d'Astarté à l'époque d'Élie. Ces prophètes étaient au départ d'authentiques prophètes de l'Éternel. Ça veut dire que le don prophétique, le ministère prophétique, a, une telle, a un tel impact que Dieu le rend difficilement accessible, et que c'est un véritable sacrifice d'entrer dans ces, dans ces réalités. C'est une très grande grâce et un grand sacrifice, ça coûte cher, pourquoi Parce que si ce ministère est conduit par la chair, c'est un ministère, au lieu d'être très bénif, bénissant, c'est un ministère qui devient très dangereux pour le prophète, pour le peuple de Dieu et pour le corps de Christ, tout entier. Permettez-moi cette image, c'est comme si le corps était attaqué par ses organes, ou les organes étaient attaqués par le corps. C'est comme une maladie auto-immune, comme une allergie, comme quelque chose qui fait se retourner le corps de Christ contre lui-même. Et dans les deux, trois prochaines années, le Seigneur va opérer en voilant la tête des voyants et en mettant un baillon sur les yeux des prophètes pour que l'un comme l'autre et le ministère prophétique dans son ensemble reviennent à sa source, témoigner de Jésus à partir du cœur du Père, et faire en sorte que la sphère de la parole de connaissance, du don de parole de connaissance à l'intérieur du ministère prophétique redevienne, Simplement, un point d'ancrage, un point de contact pour nous ramener dans un prophétisme authentique. Ça veut dire très simplement que nous devons, tant que ministère prophétique, ne pas rentrer dans la déviance issue de la chair du peuple de Dieu, parce que c'est impressionnant, parce que, on veut tous savoir de quoi sera fait demain. L'enfant de Dieu, il veut savoir où est Christ dans sa vie, quelle heure il est à sa montre pour régler les horloges correctement et pour rentrer, vivre et demeurer dans la volonté parfaite de Dieu. Et c'est là que nous trouvons notre avenir, en Christ et pas l'inverse. Voilà pourquoi tant de sorciers, et de personnes mal intentionnées qui ont des capacités spirituelles pour voir dans le spirituel, ont trompé tellement, tellement, tellement de gens et vont en tromper encore. Et la solution que Dieu apporte, et c'est ce que je prophétise, c'est un retour à l'ancrage dans le cœur du Père à partir duquel nous prophétisons et à partir duquel nous trouvons, et nous révélons l'avenir qui se trouve en Jésus-Christ. Parce que si nous sommes un peu honnêtes, nous voyons un schéma se dessiner. Parmi les prophètes, aujourd'hui, que ce soit en, dans la francophonie ou ailleurs, il y a un trop grand zoom fait sur la parole de connaissance, et la parole de connaissance, c'est un, un don de l'Esprit, c'est une très grande grâce, c'est très précieux. Mais la vocation de ce don particulier, c'est d'amener les gens à Christ. C'est de les interpeller en leur disant, il y a un Dieu que tu ne vois pas, mais qui te voit et qui te connaît parfaitement. Les petits détails que tu as cachés, ton prénom, ton numéro de téléphone, telle ou telle pensée dans ton cœur que personne ne sait, parce que tu ne les as jamais prononcées, Dieu les connaît. Et si Dieu les connaît, c'est parce qu'il veut te faire savoir que tu es connu de lui. Et c'est là la nuance que je veux apporter dans cette vidéo. L'important, ce n'est pas que les gens nous connaissent en tant que serviteurs ou servantes de Dieu. Ce qui compte, c'est que nous nous sachions connus de Dieu. C'est toute une différence. C'est peut-être en phrase juste une nuance, mais le poids entre les deux n'a rien à voir. Et notre ministère, c'est de faire savoir que le monde est connu de Dieu, que les âmes perdues sont cherchées par Dieu afin d'être sauvées, d'être arrachées à l'enfer, d'être arrachées à la... la décrépitude de leur vie à cause du péché, c'est de leur faire prendre conscience que notre Dieu est un Dieu d'amour et un sauveur, et qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, se confie en lui, ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Parce que les dons de l'Esprit servent à ça. Ils équipent les croyants, ils équipent les ministères pour le témoignage rendu à la vérité, et nous savons que la vérité est une personne, c'est Jésus-Christ. Donc je veux vraiment vous inviter à remettre en relief ce ministère et les dons prophétiques et le don de parole de sagesse, parole de connaissance et le don de prophétie qui fonctionne particulièrement dans le ministère prophétique. Parce que, en réalité, beaucoup, beaucoup, de prophète parle du passé, révèle des choses sur le passé, le prénom de ton arrière-grand-père, la date de naissance d'un de tel ou un tel. Oui, c'est impressionnant, oui, c'est important pour que la personne sache qu'elle est connue de Dieu. Mais ce n'est qu'un point de départ, qu'une interpellation qui doit nous rejoindre dans notre présent pour nous faire savoir que Dieu est présent aujourd'hui et qu'il a un futur pour nous, et qu'il a dans son cœur des projets de paix et non de malheur afin que nous ayons un avenir et de l'espérance. Voilà pourquoi le ministère prophétique, ce n'est pas la révélation du passé, c'est mettre en lumière, expliquer pourquoi Dieu a permis certaines choses dans le passé, afin que nous puissions prendre conscience dans notre présent que Dieu a un avenir pour nous demain, et que cet avenir se trouve en Christ et qu'il ne peut pas exister, qu'il n'a pas de sens détaché de la personne du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, je vous invite vraiment à partager cette vidéo, si elle fait écho en vous, partagez-la, cette vidéo est particulière, et je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification, pour être tenu informé de ce qui va venir ensuite. Je voudrais vous inviter à vous joindre en esprit avec moi pour faire cette prière. Seigneur, dans le Nom précieux de Jésus-Christ, touche le cœur des prophètes, touche le cœur des voyants, touche le cœur du peuple de Dieu, afin que nous puissions parler à partir de ta présence, parce que le monde sait ce qui est authentique ou pas. Le monde ne connaît pas la vérité, il sait même pas séparer le mensonge de la vérité, parce qu'il n'a pas l'esprit de Dieu capable d'apporter le juste discernement. Par contre, il sent de très loin ceux qui sont authentiques et ceux qui ne le sont pas, ceux qui sont sincères et ceux qui ne le sont pas. C'est pourquoi la religion ne marche pas, c'est pourquoi la politique ne marche pas. Et dans ces temps troublés, mais dans ces temps de grande gloire, Seigneur, avec ce réveil que tu es en train d'emmener, tu vas réformer les voies majeures du corps de Christ et tu vas le faire dans le prophétique. Et nous recevons ça, Seigneur. Nous recevons ça. Équipe-nous, forme-nous, modèle-nous. Selon les temps et les circonstances favorables, afin que Christ soit reconnu, Seigneur, Utilise-nous, utilise le ministère prophétique, comme toi tu le veux, parce que c'est ton ministère, Seigneur Jésus. Tu es le prophète de l'Éternel, tu es l'envoyé de Dieu, et Seigneur, c'est toi qui nous as sauvés, et nous ne parlons pas comme des religieux, nous parlons comme des gens qui te connaissons personnellement, parce que nous sommes connus de toi, que cette bonne nouvelle soit connue de tous, Seigneur, que le prophétisme, biblique, se démarque de la divination, de la sorcellerie et de toute espèce d'œuvre des ténèbres, que la lumière manifeste ce qui est vrai de ce qui est ténèbre dans le nom de Jésus. Utilise-nous pour ça. Et je veux inviter tous ceux qui, se, qui, qui, qui sont saisis en cet instant, à ce moment précis de la prière, si tu es saisi dans ton cœur, tu sens que le Saint-Esprit est en train de lever, de te relever, de te mettre en marche. Appelle-le, crie à lui. Saint-Esprit, touche et impacte maintenant pour les années qui viennent, pour la saison qui vient, pour la moisson que tu prépares et qui est engrangée dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que l'humilité soit notre partage, que parmi les serviteurs de Dieu, l'unité du Saint-Esprit brise le joug des querelles, des jalousies et toute espèce de choses innommables dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Aide-nous à retrouver notre place pour que Seigneur Jésus, tu prennes ta juste place dans les vies. Que le prophète ne soit plus un barrage quelqu'un qui conduit à lui-même, mais un maillon, un révélateur qui conduit à Christ et qui attache les gens à Christ. Dans le nom de Jésus, merci Seigneur. Amen. Soyez bénis, je vous dis à très bientôt.